Bonjour, je me présente, je m'appelle Barbara Chapira, je suis mathématicienne à l'université Rennes. Aujourd'hui, je vais vous parler de menaces du stéréotype. Alors, c'est un concept de psychologie sociale, pas de maths, moi je suis mathématicienne, mais vous allez voir, c'est très lié aux mathématiques. Euh, alors, j'espère dans ce petit exposé vous donner envie d'en apprendre plus sur le sujet. Alors, les stéréotypes, d'abord en sciences, eh bien, euh, d'abord euh, commençons par remarquer que nous sommes toutes et tous pétris de stéréotypes. Si vous n'en êtes pas convaincus, euh, je vous recommande très fortement d'aller euh, faire quelques tests sur ce site de l'université de Harvard euh, qui traite des biais implicites. Euh, un autre petit exemple en image, eh bien, euh, qui sont ces femmes Eh bien, euh, des femmes oubliées de l'histoire peut-être, ce sont les programmeuses de l'ENIAC qui a été un des premiers ordinateurs construits au monde. Euh, alors, je voudrais maintenant vous montrer quelques exemples de ce qu'est la menace du stéréotype à l'aide de transparents élaborés par euh, ma collègue Rosane Texier-Picard de l'ENS Rennes. Alors, euh, bon, il y a un stéréotype largement répandu qui dit, qui prétend que les femmes sont ou seraient euh, intrinsèquement moins bonnes que les hommes en mathématiques. Euh, Claude Steele a mis en évidence euh, ce concept de menace du stéréotype euh, qui signifie qu'il s'agit en fait d'une baisse de performance d'un groupe euh, lorsqu'ils peuvent craindre de confirmer un stéréotype négatif sur leur groupe. Euh, par exemple, un garçon qui échoue en mathématiques, eh c'est son propre échec. En revanche, une fille, si elle échoue en mathématiques, elle va encore confirmer que les femmes sont mauvaises en mathématiques et du coup, ça lui met une pression supplémentaire. Euh, alors je vais vous présenter un test très célèbre qui s'appelle le test de la figure de Ray. Il s'agit de montrer une figure, figure de Ray, donc pendant une minute trente à des groupes de collégiens. Et puis ensuite on la cache et ils ont cinq minutes pour en reproduire le plus d'éléments possibles. Et suivant les contextes, euh, on présente l'exercice comme un test de géométrie ou un test de dessin ou de mémoire. Et les résultats, donc la figure de Ray la voici. Euh, vous voyez une figure avec des éléments géométriques, bon. euh, et les résultats sont édifiants. Alors euh, quand on dit euh, qu'il qu s'agit d'un test de géométrie, vous voyez à gauche, les, les garçons réussissent beaucoup mieux que les filles. Quand on dit en opposition qu'il s'agit d'un test de dessin, les filles réussissent beaucoup mieux que dans le premier cas, en revanche les garçons réussissent un peu moins bien. Quand on teste géométrie contre mémoire, c'est encore plus flagrant, donc, en test de géométrie, les, les garçons réussissent beaucoup mieux. En test de mémoire, les, les filles réussissent beaucoup mieux que précédemment et les garçons beaucoup moins bien. Euh, alors, on rencontre des résultats similaires quand on se limite aux bons élèves. Euh, on rencontre également des résultats similaires dans les écoles d'ingénieurs. Ça a été testé également chez des étudiants de maths à Stanford. Ça a été testé avec d'autres types de tests, euh, divers et variés. Euh, et puis, il y a d'autres euh, oppositions qui ont été faites. Euh, en particulier, la question de la falsification est un point notable. On fait passer des tests à des groupes d'élèves comparables encore. Et dans un premier cas, on fait passer un test standard et dans la, les, le deuxième cas, dit de falsification, on va dire « attention, ce test n'a jamais montré de différence entre les garçons et les filles », ce qui est éventuellement faux, c'est ce qu'on appelle un, une hypothèse de falsification. Et euh, euh, ce qui est euh, très étonnant, c'est que donc, dans les circonstances sta standards, voilà, c'est un test beaucoup mieux réussi par les garçons que par les filles, et dans le test de falsification, les filles réussissent beaucoup mieux, quand on leur dit qu'il n'y a pas de différence garçon-fille, et les garçons un peu moins bien. Euh, bien, alors ce, on retrouve des résultats similaires à ce test, avec des tests de rotation mentale, euh, qui montrent euh, que dans le cas standard, les garçons réussissent beaucoup mieux que les filles, et dans le cas de falsification, les garçons un peu moins bien, les filles beaucoup mieux. Euh, ce qui pose des questions euh, éthiques euh, importantes et intéressantes. Euh, et pour finir, comment est-ce qu'on peut réduire cet effet de menace du stéréotype Eh bien, il y a plusieurs effets qui ont été étudiés et mis en valeur. Par exemple, on peut présenter la tâche d'une manière plus ou moins... qui crée plus ou moins de menaces de stéréotype. On peut infermer au préalable sur cette notion de menace du stéréotype. On peut également proposer des modèles qui vont atténuer cet effet. Et pour conclure, je vous recommande d'aller voir la vidéo de la conférence d'Isabelle Régnier au CIRM en 2015 sur ce sujet, qui sera beaucoup plus détaillée, qui est facilement accessible en ligne. Je vous remercie.